Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, vous qui le suivez sur lesavertis.net. Je viens encore une fois euh, avec ces messages, la version française, la, le, le même message que je venais, ou bien je, je parlais par rapport aux faux prophètes, aux faux prophètes euh, en, dans la version Lingala, et en haut, je l'ai dit, euh, je intitulé euh, « message Je vais dire, prof, euh, des faux prophètes en Afrique ». C'était un message en Lingala. Je vais essayer de parler de ce même message, euh, peut-être une autre version, c'est-à-dire euh, il y aura d'autres éléments que je n'ai pas pu parler en Lingala, pour euh, essayer un peu de voir euh, comment est-ce que le peuple de Dieu peut... Euh, recevoir ou pourra euh, être euh, bénéficiaire ou béni par rapport à ces messages. Je te prie, toi qui me suis, euh, de bien suivre dans l'esprit, de prier avec, euh, avec euh, un esprit pur, afin de suivre ces messages jusqu'à la fin. Et si tu as compris le message, n'hésite pas à le partager aussi à d'autres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te bénisse, toi, qui euh, me suis en ce moment et c'est lui ou celle qui va suivre aussi euh, après ces messages-ci. Voilà. Le, le, donc le thème que je vais vous parler donc, euh, Cet après-midi euh, Je vais vous parler sur euh, Gardez-vous Gardez-vous pour ne pas dire Protégez-vous Pour ne pas dire euh, prenez soin de vous Le Seigneur Notre Dieu Le Créateur des cieux et la terre Il euh, nous donne Des possibilités Pour suivre son chemin il dit, Je mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir quoi La vie, afin que tu vives. C'est pour dire que le Seigneur qui nous a créé, il dit dans l'Apocalypse même, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres ton cœur ou ta porte, J'entrerai, je mangerai, je souperai, j'habiterai. C'est-à-dire le, le, le, le Seigneur nous donne ses possibilités. Pourquoi Puisqu'il veut que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Il veut que chacun de nous puisse réellement prendre ses décisions. Il veut que chacun de nous ne soit pas influencé par d'autres forces. Mais il veut que chacun de nous puisse lui-même dire, oui, j'accepte puisque j'ai compris. Oui, j'accepte puisque je veux. C'est ainsi que, quand je parle de gardez vous quand je parle de protégez vous je vous dis ici, c'est un message qui va vous aider à continuer et à avancer avec Christ dans votre vie chrétienne. Que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire avec moi afin que nous puissions réellement nous tous comprendre ces messages jusqu'à la fin. Au nom de Yeshua. Amen. Matthieu chapitre 10. Donc, par chapitre 7, on commence d'abord par chapitre 7. C'est même le, le, le passage clé de notre message. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Je vais lire. « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brébis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Je me limite me d'abord par là. « Gardez-vous, méfiez-vous de ces faux prophètes qui viennent à vous en habits de brébis. » Un brebis, c'est un animal qui ne sait pas se défendre. C'est un animal qui ne montre, qui n'a pas de cornes. C'est un animal qui n'a pas de, de force. Je disais même, une brebis, c'est un animal qui n'a pas la force, qui ne se défend pas et qui n'a pas de cornes. Et qui, apparemment, il est toujours faible, ou elle est faible dans ce cas de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lorsqu'un euh, un loup arrive dans une foule, dans une foule humaine, lorsqu'un loup vient, tout le monde va fuir, va se, va se disperser. Pourquoi C'est un animal dangereux. Mais alors, lorsqu'une brebis vient, les gens auront même tendance à aller pour, n'est-ce pas, toucher cet animal, puisqu'ils savent que cet animal ne peut pas nuire. Cet, cet animal n'est pas, il, il, il, il pas dangereux. C'est l'image de ces faux prophètes. Ils sont tellement méchants que lorsqu'ils si montrent leur vraie face, les églises que nous voyons remplies de faux prophètes et les églises qui se remplissent comme de champignons ne seront pas comme ça. Et si vraiment, si réellement un prophète montrait sa face du loup, aucune assemblée dite chrétienne avec de tels gens, seraient pleines comme aujourd'hui. Mais, mais si nous voyons que ces salles sont pleines, ces assemblées sont pleines, c'est puisque ces gens viennent avec un habit de prébis. Mais lorsqu'ils vont enlever cet habit, au-dedans ce sont des loups, pas seulement des loups simples, mais des loups ravisseurs. C'est pourquoi ils n'ont pas pitié de vous. C'est pourquoi ils vous pompent des insecticides dessus. C'est pourquoi ils vous font boire du pétrole comme au Congo. Le faux prophète connaît. C'est pourquoi ils vous demandent de l'argent à chaque prière. C'est pourquoi lorsque vous voulez, euh, vous voulez comment dire, euh, passer euh, dans, dans, je vais dire... Euh, euh, euh, quand se dit nos délivrances, comme eux les appellent, oh, nous savons que le seul qui peut nous délivrer, c'est Dieu. C'est Yeshua qui peut nous délivrer. Bien sûr, on peut prier pour toi, mais c'est lui qui délivre. Mais eux, lorsqu'ils font passer les gens par, donc dans, dans, dans ce genre de prière, qu'est-ce qu'ils font Ils vous demandent de l'argent. Ils, ils veulent vous ravir ce que vous avez. Et remarquez que ils sont plus riches que vous. Ils ont de, de, de grosses voitures, ils ont de grosses, de belles maisons. Pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, mais aux États-Unis, oh, oh, oh, oh, oh, donc en Chine, tout cela. Pourquoi Puisque ce sont de faux prophètes qui portent les habits d'agneau ou les habits du brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc leur mission, c'est défini dans Jean 10, 10, partie 1. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il ne vient pas pour vous sauver. C'est comme un, un fétuchère. Il vient, il va vous montrer une face qu'il veut vous sauver, mais à la fin, vous allez faire des sacrifices qui seront plus difficiles que votre maladie ou votre problème. C'est ça la mission d'un voleur. C'est ça la mission d'un loup ravisseur. Il ne vient pas pour. Lorsqu'il montre les dents, ce n'est pas, pas pour rire. Il veut, n'est-ce pas, vous prendre en proie. C'est pourquoi il faut faire attention. Je vais continuer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et vous verrez que ces gens sont hautains. Ils aiment le monde. Ils aiment la vie. Ils aiment de belles voitures. Ils aiment de belles femmes. Ils aiment l'argent. Ils aiment s'habiller. Ils aiment montrer, n'est-ce pas, leur vie. Ce qu'ils ont comme bien. Ils aiment étaler leurs femmes. Et vous verrez même dans leur profil, leur femme toujours à côté, pourquoi Pour montrer comment est-ce qu'elles sont belles. C'est ça. Lorsqu'il prient pour vous, comme j'avais dit, à la fin, vous devriez donner quelque chose. Et la Bible continue, le Seigneur continue à nous demander ici, « Que est-on en raisin sur des épines ou des figues sur des chardons. Est-ce qu'on peut, on peut, on peut trouver un bon fruit dans un arbre qui n'est pas approprié pour donner ses fruits? Est-ce qu'on peut avoir un résultat dans une personne qui en lui-même c'est un lourd ravisseur? Malgré ce qu'il va vous prêcher, malgré la voix douce qu'il a. Il faut faire attention. Il faut, gar... il, faut vous... il faut vous protéger. Il faut vous méfier de ces gens-là. Il dit ici, ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. L'arbre qui est bon, l'arbre de vie, il donne la vie. L'arbre qui est pourri, L'arbre des morts ne donne même pas. Puisque la vie, on ne la donne pas. Donc la vie, la vie euh, comment dire, si une personne meurt, ça dit c'est pourri, il y a rien, il n'y a plus rien. Donc euh, comprenez ces choses, mes bien-aimés. Tout cela, c'est pour vous dire que lorsqu'une personne... accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, cette personne, normalement, devrait avoir les attributs de Dieu. Car les enfants de Dieu reçoivent l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu reçoivent l'attribut de Dieu. Parmi ces attributs, nous avons l'amour. Lorsque tu as l'amour, tu ne peux en aucun cas voler d'autres gens. Lorsque tu as l'amour, tu ne peux en aucun cas ravir le bien des de gens. Lorsque tu as l'amour, tu n'auras pas le courage, n'est-ce pas, de... donner le serpent aux enfants à, à tes fidèles de manger, tu n'auras pas même la force ou, je veux, je veux dire, le courage de leur, de leur donner donc, le, donc du pétrole pour qu'ils boivent ou de l'insecticide par rapport à leur maladie, tout cela. Tu vas utiliser la Bible. À toi, qui es fidèle à ces messages là Lorsque tu remarques qu'une personne se comporte de telle manière, il est hautain, il veut l'argent, il aime trop des femmes, il aime trop s'habiller, il aime trop se faire voir, il ne travaille pas, mais il prend l'argent que vous donnez, il s'achète des maisons, des voitures, et puis il vous prêche, il continue toujours à vous dépouiller. Lorsque tu comprends ces choses-là, mes bien-aimés, la vraie richesse, ce n'est pas de l'argent. Lorsqu'ils vous disent, donnez, il vous sera donné. Non, non, non, ce n'est pas ça. La vraie richesse, c'est avoir Christ dans sa vie. Lorsque tu auras Christ dans ta, dans ta vie, tout le reste que tu vois, le Seigneur te donnera. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dénonçons ces mauvaises pratiques, dénonçons ces faux prophètes. N'aie pas peur. Puisque notre Dieu nous a donné le mandat de défendre l'évangile, de défendre la doctrine. N il ne faut pas injurier, il faut dire la vérité, il faut, il faut casser le mensonge contre la vérité. Il faut venir avec la vérité lorsqu'il y a le mensonge devant toi. Nous ne combattons pas puisque nous voulons prendre leur place. Nous ne combattons pas puisque nous voulons faire un grand nom. Non, nous combattons puisque nous voulons que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Le Seigneur a donné un prix à la croix pour que nous puissions réellement être sauvés. Mais lorsqu'une personne vient pour bafouer tout ce que le Seigneur a fait, pour abîmer tout ce que le Seigneur a fait, nous étant disciples, nous avons le droit, nous sommes dans le droit de défendre la, la, la doctrine de notre Maître Christ Yeshua. Que le Seigneur te bénisse s'il y a de questions, écrivez-nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.